Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles Je suis Caroline et sur cette chaîne et sur mon blog je partage avec vous comment utiliser les plantes et les ingrédients naturels au quotidien pour préserver votre santé Aujourd'hui nous allons faire ensemble un savon naturel avec la loufa. Qu'est-ce que c'est la loufa Je vais vous montrer tout de suite La loufa, c'est ça la loufa c'est une éponge naturelle que vous pouvez cultiver au jardin Je vous ai partagé dans un article sur le blog le mode opératoire de la graine à l'éponge Si vous vous sentez l'âme d'un jardinier Moi je vais utiliser ces éponges que j'ai achetées C'est ce la pulpe de la loufa séchée Nous allons la couper et nous allons la mettre ensemble dans un savon naturel Ce qui va nous donner de très jolis savons qui vont être à la fois doux et exfoliants Allez c'est parti pour la recette, à tout de suite Alors on commence par découper l'éponge de loufa en tranches de un peu près 1 cm, ça dépend de la taille de votre moule. Moi j'ai choisi de faire ce savon dans des petits moules individuels. Ce sera plus facile pour moi de positionner régulièrement les éponges de loufa à l'intérieur. Donc avec mon éponge je vais pouvoir faire 6 tranches. Et je les place ensuite à l'intérieur de chacun des moules. Voilà. Donc maintenant, passons à la préparation de la recette de savon. Donc j'ai fait une recette pour 500 g d'huile végétale. Je commence par peser la soude en perles, avec ma balance de précision toujours pour être vraiment au gramme près. Je sors ensuite le récipient qui va contenir la lessive de soude et je mets un petit peu de sel pour faciliter le démoulage et le séchage de mes savons. Ensuite je verse toujours la soude dans l'eau et jamais l'inverse et je mélange bien. Étape suivante, je prépare mes huiles végétales. Donc, Je vais commencer par faire fondre au bain-marie les huiles qui sont solides à température ambiante, c'est-à-dire l'huile de coco et le beurre de cacao. Dans un autre saladier, je prépare les huiles qui sont liquides. Donc je commence par celle qui est en plus grande quantité, c'est-à-dire l'huile d'olive. Je vais ajouter ensuite de l'huile de ricin. Et je termine avec de l'huile de chanvre. J'ai choisi l'huile de chanvre dans ce savon parce qu'elle est anti-inflammatoire et pour les peaux sensibles. Une fois que toutes mes huiles sont prêtes, il est temps de passer à l'émulsion, donc je prends ma lessive de soude qui est à peu près à la même température que mes huiles et que je vais verser tout doucement sur le manche de mon mixeur. Je commence à mixer progressivement sans jamais relever mon mixeur en faisant bien attention d'éviter les éclaboussures et nous allons mixer jusqu'à la trace. Voilà, à la trace légère, j'arrête. Je répartis mes huiles dans deux bols différents, puisque je vais avoir deux couleurs. Je répartis mon mélange d'huile essentielle à l'œil dans chacun des bols. Je les disperse au mixeur et ensuite je vais ajouter les colorants naturels. D'un côté, l'argile blanche pour euh, éclaircir la base de ma pâte à savon, et de l'autre côté, la spiruline en poudre. Je disperse mes colorants. La spiruline est un petit peu difficile à bien intégrer dans les huiles parce qu'il y a tendance à rester des poches de poudre de spiruline dans l'huile, donc mélangez bien. On ne va pas trop pousser la trace on va juste répartir les couleurs dans les huiles. Maintenant je vais faire un mélange des couleurs dans un seul pot. Donc en versant de très haut, je fais plonger la couleur verte dans la couleur plus claire de la pâte à savon. Avec une baguette chinoise, je vais simplement donner un tour à l'intérieur de mon bol. Pas plus. Et il est temps de verser sur les éponges de loufa. Et voilà notre savon à la loufa est terminé, regardez comme il est joli, on a une belle couleur verte qui est très douce que j'ai pu obtenir en empêchant mon savon de monter en phase de gel et pour cela je l'ai gardé au frais. Si vous aussi vous avez envie de faire vos savons naturels avec des éponges végétales, vous trouverez la recette complète sur le blog mes recettes naturelles et je mets le lien pour la trouver juste sous la vidéo.